pour ouvrir un nouvel onglet sur internet admettons qu'ici on veut avoir un moteur de recherche et voilà en appuyant sur le petit plus ça nous permet de, euh, de naviguer ailleurs et donc tout simplement en cliquant sur le premier onglet on revient au site où on était et on peut voyager du coup d'un site à un autre et rajouter autant d'onglets qu'on souhaite.